Monsieur Pousse dort bien au chaud. Toc toc toc. Monsieur Pousse, es-tu là Je dors. Toc toc toc, monsieur Pousse. Il est l'heure. « Bon d'accord, je sors. »« Bonjour Alice. »